Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo euh, qui est tout simplement une vidéo annexe de celle sur cataclysme, hein, une vidéo comme pour celle des Marches-Soleil qui, enfin, qui va pouvoir tout simplement compléter la vidéo sur cataclysme. On va attaquer, comme vous le voyez dans le titre, sur Edretalas et les Chendralas. alors peut-être que certains d'entre vous connaissent ces termes, mais c'est vrai que c'est de termes assez obscurs, on pourrait se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que tu nous sors de ton chapeau ?» Eh bien, c'est pourtant quelque chose d'assez connu auprès des joueurs, mais sous un autre nom. Eh oui, eh oui, il s'agit en effet d'Hastrip ou Dire Mall en anglais. C'est tout simplement, du coup, eh bien, une vidéo sur les fameux elfes de la nuit, mages qui habitent cet endroit, hein, qui habitent Ashtrip. Et... Euh grand endroit des joueurs, hein. on a farmé de l'ogre, on a farmé des satyres, on a farmé des anciens, des tréants et des elfes de la nuit, on va revenir sur ces derniers justement, qui sont ces elfes de la nuit. Alors, petit rappel, Eldretalas ou Ashtrip, comme vous préférez hein, bien sûr, ah, même si son nom originel c'est Eldretalas, se trouve dans le continent euh, ouest d'Azeroth, hein, le continent de Kalimdor, donc au niveau du sud-ouest dans la zone tout simplement de Feralas, au sud au d'ailleurs de Feralas. On a tout simplement euh, la carte originelle puisque Edretalas c'est une ville Elfe de la Nuit à la base, l'une des, des plus grandes métropoles euh, Elfe de la Nuit. Et du coup eh bien il faut revenir 10 000 ans en arrière avant la guerre des anciens, même c'est même 12 000 ans, euh, mais du coup 12 000 ans avant la guerre des anciens, euh, avant pardon Azeroth et l'ouverture du portail, hein, c'est-à-dire un peu avant la guerre des Anciens, donc 2000 ans avant la guerre des Anciens, donc 10 000 ans avant l'ouverture de la Porte euh, des Ténèbres, eh bien Eldretalas était, comme je l'ai dit, une des grandes métropoles elfes de la Nuit. La capitale de l'Empire Elfe de la Nuit, où Achara, euh, la grande reine des elfes de la Nuit, règne, c'est la capitale Zinashari, vous connaissez probablement Suramar avec Légion et Warcraft 3. Suramar se trouve à l'est de Zinashari, qui est une autre grande métropole, on y reviendra dans, plus tard dans la vidéo. Et du coup, il, vient, il reste Edretalas, qui est la troisième grande ville connue des Elfes de la Nuit, qui se trouvait à l'ouest de ce qu'on appelle le continent, l'ancien continent de Kalimdor, qui à l'époque était une réunion des quatre grands continents connus. Peut-être qu'il y en aura d'autres dans le futur, mais pour le moment, la Pandarie, les royaumes de l'Est, Northrend et... Kalimdor formait un super continent qui s'appelait Kalimdor également. Donc voilà pour ce qui est de son emplacement sur l'ancien continent. Alors on revient, comme je l'ai dit, 10 000 ans auparavant avant ce qu'on appelle la grande fracture, hein, c'est-à-dire moi ce que j'aime bien appeler le premier cataclysme, c'est-à-dire la première invasion de la Légion ardente qui a euh, meurtri le monde et qui, euh, suite à l'invasion des démons, eh bien, on, a dû for... enfin, on a dû détruire le puits d'éternité que vous voyez ici, hein, vidéo sur euh, la cosmogonie et l'ordonnancement d'Azeroth, le puits d'éternité c'est... Tout simplement un ancien dieu très ancien qui a été arraché du monde par les titans et du coup bah ça a créé cette plébéante qu'on appelle le puits d'éternité. Le puits d'éternité était un grand endroit euh, tout simplement de magie arcanique hein, arcanique, qui a permis eh bien, aux elfes, enfin aux trolls tout d'abord et qui sont devenus les elfes de la nuit euh, de prospérer et ils ont formé un grand empire, l'empire des cales d'oreilles. Hein, je rappelle cales d'oreilles c'est les elfes de la nuit et les cales d'oreilles c'est bien sûr les hauts elfes, mais avant d'être les hauts elfes, les d'oreilles ce sont les bien-nés, c'est-à-dire la noblesse Elfe de la Nuit à la base. Généalogie sur les elfes, si ça peut vous aider. Donc, l'ancienne Kalimdor était plongée justement dans cette grande vague de magie et les Elfes de la Nuit en étaient des grands utilisateurs. Du coup, Eldrethalas eh est une des grandes métropoles, comme on l'a dit, Elfes de la Nuit, et que du coup, forcément, eh bien, elle était bercée, elle était, euh, elle était tout simplement euh, bercée oui, d'énergie de, de, magique, d'énergie arcanique. Et les Elfes de la Nuit qui vivaient ici, il y avait une caste dominante, hein, une caste noble, qu'on appelle du coup les bien-nés, Caldorei, qui formait eh bien, tout simplement l'élite de la ville. Eldrethalas était un endroit assez important de l'Empire. Et c'est d'ailleurs... C'est d'ailleurs tout simplement cet endroit qui avait été choisi par la reine Achara pour, fait, pour en faire un, un lieu, un sanctuaire de connaissances et tout simplement de, enfin de connaissances et d'expertise de la magie, où on pouvait y faire des expérimentations et autres. C'est d'ailleurs pour ça que ce grand lieu de savoir avait tout simplement une grande protection et abritait les plus grandes archives de l'empire Caldorei. Alors bien sûr, il y a Zinachari, la capitale, qui en gardait beaucoup, mais Eldretala, c'était vraiment un centre de savoir, un petit peu une ville académique, hein, une ville étudiante, j'ai presque envie de dire, mais pour les elfes de la nuit. C'était également une ville qui abritait une gigantesque bibliothèque, en plus des autres archives. Cette gigantesque bibliothèque était nommée l'Athénéum. L'Athénéum est tout simplement, eh bien, voilà, là l'archive, la grande bibliothèque principale de l'Empire elfe de la Nuit. Pour justement euh, veiller à la sécurité et à la sauvegarde des connaissances Elfes de la Nuit, le prince Torseldrin, Torseldrin, qui est tout simplement le dirigeant bien-né, donc le dirigeant elfe de la Nuit euh, d'Eldrethalas, de, eh bien, avait été chargé, avait été mandaté par la reine Ashara pour protéger et continuer à entretenir tout simplement cette ville. Donc au final, c'est un pouvoir qui est tiré d'Ashara, on y reviendra aussi un petit peu après. Lorsque la guerre des anciens éclate, lorsque euh, Ashara fait un pacte avec notamment Xavius et une partie de la cour euh, royale ou impériale comme vous préférez, même si c'est plutôt royal puisque c'est... Mais bon, on dit souvent empire aussi, donc bon, comme vous préférez. Mais euh, la, cour, la cour royale, donc Xavius, dirigé par Xavius et Ashara, vont faire venir les démons sur Azeroth et euh, vont tout simplement faire un pacte avec la Légion Ardente. Du coup, la première invasion de la Légion Ardente, la première invasion démoniaque, commence sur Azeroth il y a 10 000 ans. Avant l'ouverture de la porte des ténèbres. Et c'est ce qu'on appelle la guerre des anciens. Où une résistance va se former contre les invasions démoniaques. Et au milieu de cette résistance, il y a les démons primordiaux. Enfin les, les.. Pardon, les démons, j'allais dire des démons primordiaux, mais les démons tout simplement menés par euh, Archimonde, Manoroth, euh, qui vont directement prendre les armes et notamment Akar qui vont prendre directement les armes face à eux et eh bien on a bien sûr la Résistance Elfe de la Nuit qui va s'organiser parce que la, la Résistance Elfe de la Nuit je ferai une vidéo bien entendu plus détaillée sur la Guerre des Anciens pas tout de suite mais plus tard la Guerre des Anciens voit pas mal de monde s'affronter Achara fait partie des démons mais pendant ce temps, il y a pas mal de résistants, Elfes de la Nuit, qui essayent de survivre et qui vont lutter contre les démons. D'ailleurs, la plupart pensent qu'à Shara est de leur côté, mais au final, non, pas du tout. Edretthalas va également être attaqué par les, les invasions démoniaques. Et pourquoi on l'appelle la guerre des Anciens, cette guerre, c'est tout simplement parce qu'il y a des dieux primordiaux, hein, ce qu'on appelle également dieux sauvages chez les Elfes de la Nuit, ou Loa aussi, hein, du côté euh, des trolls, et eh bien ces dieux sauvages vont protéger aussi les elfes de la nuit et leur monde, hein, Azeroth, et l'un d'entre eux eh bien, euh, se chargera de la protection d'Eldrethalas, c'est tout simplement Goldrin. Goldrin qui est le dieu loup, le dieu sauvage loup, et euh, c'est pour ça, hein, on les appelle également les grands, les grands anciens, donc c'est pour ça la guerre des anciens, ce sont les anciens, ce sont les dieux euh, sauvages et dieux de la nature qui veulent protéger le monde. Et du coup, eh bien, euh, la, la clé de la survie d'Eldrethalas va être entre les mains ou plutôt les patounes je dirais, tout simplement de Goldrinn. Donc Goldrinn va avoir un rôle très important dans la défense mais bien sûr il y a également les mages, les bien-nés et les gardes les gardes d'Eldrethalas qui vont aussi donner parfois même de leur vie mais surtout de leur sueur pour pouvoir justement repousser les invasions démoniaques. Donc au final on sait qu'il y a une lutte contre les démons. Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement quelle est la position d'Eldrethalas et, et euh, de Torseldrin ainsi que des bien-nés d'Eldrethalas concernant euh, leur euh, fidélité à Ashara. Parce qu'ils ont été attaqués par des démons, mais est-ce que malgré tout ils restaient fidèles à Ashara Est-ce qu'ils ont eu connaissance du fait que c'était Ashara derrière l'invasion démoniaque Parce que tout le monde tous Les elfes de la nuit ne le savaient pas, ou était-il en faveur de la résistance menée par Kurtalos? Ça, on ne, le sait, on ne le sait pas encore actuellement. Peut-être qu'un jour, on explorera davantage la guerre des anciens et on pourra tout simplement avoir connaissance de la position euh, d'Eldrethalas. Lors de la fin de la guerre des anciens, Torseldrin, donc le prince, je le rappelle, le prince régnant euh, d'Eldrethalas, ainsi que euh, sa cour, et eh bien sa, cou sa cour princière, hein, les nobles, encore une fois, les bien-nés vont tout simplement, c'est un terme qu'il faut connaître, hein. bien-né c'est tout simplement les, la noblesse Elfe de la Nuit qui généralement euh, est composée de très très grands euh, arcanistes, hein, de très bons magiciens, et du coup eh bien, Eldrethalas euh, Eldre sera protégé aussi pendant l'effondrement, hein, le, la, la destruction euh, du puits d'éternité, ce qui va provoquer un cataclysme gigantesque, pour ça que je l'appelle le premier cataclysme, même si son nom officiel c'est la Grande Fracture, mais bon quand tu connais Grande Fracture et Cataclysme tu te dis que le cataclysme est plus grand alors que bon, la Grande Fracture a laissé beaucoup plus de traces que le cataclysme, donc j'appelle ça le premier cataclysme, mais bon c'est l'Apocalypse, hein, la guerre des anciens, tout ça, tout ça, et bien nous avons Torseldrin et sa cour qui vont notamment protéger la ville avec un bouclier magique, c'est pas le seul, hein, euh, on le rappelle. L'histoire des, des elfes de la nuit lors de la destruction depuis l'éternité, il y a eu pas mal de bouboules magiques, on y reviendra aussi. Mais bah, Achara l'a fait à Zinachari et Suramar a également eu un bouclier magique. Du coup, Torceldrin a également eh bien, protégé magiquement la ville, qui est, certes était très éloignée de l'épicentre à Zinachari, mais malgré tout, eh bien... On a cette protection qui était nécessaire pour la survie de la ville. Et au final, la ville va tenir grâce notamment à la protection de Torseldrin. Donc Eldrethalas doit sa survie à Torseldrin, le prince régnant tout simplement d'Eldrethalas. On a du coup, eh bien euh, par contre, le problème c'est qu'avec la destruction, c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu. Mais on a tout simplement une destruction énorme. Le monde a été ravagé, hein, je le rappelle. On passe peut-être, remettre un petit peu la carte, mais on passe quand même de ça à ça. Sachant que là c'est que le bout gauche, on va dire le bout de l'ouest. Donc c'est vrai qu'on euh, a une destruction, certaines villes qui étaient euh, des villes commerçantes euh, où il y, avait, euh, il y avait des échanges commerciaux, de la communication et autres, tout est coupé. Tout est coupé et certaines cités elfes de la nuit se retrouvent complètement euh, privées de communication, se retrouvent en autarcie, c'est le cas de Suramar mais c'est également le cas d'Eldrethalas. L'empire elfe de la Nuit n'était pas composé que de trois villes, donc on trouve des ruines un peu partout d'ailleurs sur Azeroth, notamment dans les Interlands, et il est fort probable que cette cité, par exemple, très éloignée, mais plutôt côté Est, eh n'ait pas survécu justement euh, à cette ère, on va dire, d'errance de, pour euh, les, les Elfes de la Nuit, qui n'ont pas réussi eh bien, à, à, à trouver des défenses contre les nouveaux dangers, ou tout simplement eh bien, euh, sont morts. Suite à l'absence de la magie. Et oui, on va y revenir parce que c'est quelque chose de très important. Comme je vous l'ai dit en intro, les elfes de la nuit de l'époque, les bien-nés, ont un usage énorme de la magie. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur les elfes, mais en gros, leur connexion avec le puits d'éternité leur a permis de façonner et de construire l'empire rayonnant et fleurissant des elfes de la nuit, des cales d'oreille. Quand le puits d'éternité s'effondre, c'est comme si nous, on était privés d'électricité. On n'a plus rien. On n'a plus rien, on retourne à l'âge de pierre. Bah, c'est un peu pareil pour les elfes de la nuit, mais c'est encore pire même, parce que c'est comme si nous, on avait de l'électricité en nous, et qui nous permettait aussi de vivre tous les jours, que notre cœur batte, etc. Donc, le fait qu'on coupe ça, c'est un problème au niveau matériel, mais c'est surtout un problème au niveau physiologique. L'organisme va avoir un état de manque, va avoir un effet de manque. Donc... Thor va continuer à diriger, hein, il est très légitime, il fait partie. Aussi, il était déjà mandaté avant mais en plus de ça bah, il a défendu la ville donc il est totalement légitime, là-dessus il n'est pas, pas remis en cause. Mais maintenant que la cité est isolée du reste de la civilisation Elfe de la Nuit, eh bien beaucoup de problématiques vont arriver. La première c'est tout simplement ce manque, comme je l'ai dit cet effet de manque qui est énorme puisque les Elfes de la Nuit et Eldretalas c'est une ville principalement aussi de bien-nés, il n'y a pas que des bien-nés, hein, il y a du peuple normal Elfe de la Nuit. Mais les bien-nés, plus vous utilisez de magie, plus vous en êtes dépendant. Donc forcément, ils vont ressentir ce manque et plus vous avez, plus vous utilisez de magie, plus vous avez ce, cet effet. Donc c'est très très compliqué pour Torseldrin, mais également pour les autres pour les bien-nés. Donc ça va devenir très très grave à tel point qu'il va y avoir bah, des, des, des changements au niveau physiologique et autres. Et il va falloir trouver vite une solution parce que sinon, eh bien, ce sera euh, la catastrophe. On a tout simplement Torseldrin, donc chacun va essayer de trouver des solutions et il n'en trouve pas pour vous dire là dessus c'est pas mal fait hein, dans Warcraft parfois le traitement sur le temps est compliqué là on a 2800 ans qui vont passer donc entre 10 000 ans avant à 7200 et eh bien 7200 avant l'ouverture de la porte des thèmes je le rappelle et eh bien Torcelrin et ses bien-nés vont continuer à chercher à trouver une solution parce qu'il voit son peuple mourir torselrin à la base c'est pas forcément une saloperie euh, bon ça reste un bien-né donc extrêmement arrogant qui prend les autres de haut etc mais même pour lui hein, un... il en a besoin aussi pour lui donc il peut... les bien-nés sont assez égoïstes à ce niveau là mais il voit euh, ces gens mourir et il voit les siens pérécliter et il voit ses propres forces l'abandonner donc il met du cœur à l'ouvrage pour trouver une solution et très vite mais très vite, euh, ça reste compliqué. Et les elfes de la nuit vivent très longtemps, même si bien sûr cette immortalité, il a dépo... enfin, elle dépendait profondément, on va dire, du, du puits d'éternité. Ils arrivent encore à tenir un petit peu, mais euh, les ressources diminuent. Et au final, au bout de 2800 ans, eh bien, Torseldrin va trouver une solution. Il va réussir à invoquer un démon, un démon de la légion ardente, qui est tout simplement Imoltar, qu'on appelle qui est une variété de démons, c'est un démon molos du vide, donc un molos du vide. Et malgré que ça s'appelle molos du vide, attention les carcans, c'est un démon, c'est bien un démon, ce n'est pas affilié au dieu très ancien, au vide, au seigneur du vide, tout ça, tout ça. Il y a bien le terme vide dedans, mais rappelez-vous, à une époque, hein, vidéo sur le vide, la différence entre le vide et l'ombre, à une époque, euh, le vide, c'était des démons. Hein. Les marcheurs du vide, à une époque, c'était des démons. Les molos du vide, eux, sont toujours des démons. Le marcheur du vide, ça a été décanonisé, ce n'est plus... Euh, une entité démoniaque, c'est juste une entité du vide rendue en Mise en esclavage par les démons Pour le coup le Molosse du vide c'est toujours démoniaque Donc il fut invoqué Cette ce, ce, ce très puissant démon Imoltar A été invoqué et enfermé Par tout simplement Torseldrin Et notamment eh bien, certains de ses arcanistes Le truc c'est qu'au départ il y trouve une solution puisque un démon est extrêmement puissant et possède, et tout simplement, un être fait de magie. Et du coup, et eh bien, Torceldrin se dit qu'ils peuvent tout simplement, peut-être, puiser dans ce démon pour pouvoir survivre. Alors, bien que choqué au départ, les bien nés, hein, la cour notamment de Torceldrin va vite, va vite s'adapter à cette nouvelle manière, à cette nouvel usage et à ces nouvelles coutumes. La perfusion des énergies gangrenées euh, d'Imoltar va permettre d va pouvoir être étendue petit à petit à toute la population et grâce à ça, eh bien, ça va revigorer la population qui était en train de mourir. Mais ça va aussi entraîner une très forte dépendance à la magie démoniaque puisque évidemment Alors c'est quelque chose qui euh, il faut le rappeler parce que souvent maintenant on voit magicien, on voit mages, plutôt euh, magie euh, magie blanche, magie lumineuse et magie démoniaque, magie ténébreuse, magie noire. Pour le coup c'est vrai pour la magie démoniaque, c'est totalement magie noire et c'est très addictif, mais on en oublie et si vous avez joué à WoW classique, bah vous voyez ce genre de choses dans les quêtes et on, on aurait tendance à l'oublier, mais euh, la magie, il n'y a pas de magie blanche en fait. Euh, après vous pourriez me dire la lumière etc et même maintenant on est plutôt amené à voir que la lumière c'est pas si blanc que ça en fait. Mais il n'y a jamais vraiment eu de magie blanche dans, dans Warcraft, contrairement à la magie noire. Puisque même la magie normale, la magie arcanique, du coup, eh bien a souvent été a souvent eu des propriétés très addictives. Et c'est ce qui fait qu'un magicien, souvent, certains magiciens peuvent être tentés et vont passer du côté obscur. Mais malgré tout, la magie normale, eh bien, est, elle est très mal vue par certaines populations. Parce qu'il bah, y a ce côté addictif. Il y a aussi euh, cette recherche de pouvoir toujours plus grande. Donc, faut pas l'oublier. Même la, même la magie blanche, la magie arcanique, reste très compliquée. Reste très addictive. C'est pas pour rien qu'ils ont des problèmes hein, les, les, les Chendralar. Et d'ailleurs, eh on, on va pouvoir revenir dessus, puisque euh, comme ils sont cachés euh, aux yeux du monde, les petits, euh, petits, euh, petits elfes de la nuit d'Eldrethalas, eh bien c'est de là que vient leur titre, c'est de là que vient le terme Chendralar. Shendralar en cal euh, d'oreille, c'est tout simplement ceux qui restent cachés, ou ceux qui furent cachés. Euh, donc c'est assez drôle parce que bah, au final les suramariens, les habitants de Suramar, on pourrait dire que c'est aussi des Chendralar du coup, puisque ce sont des elfes de la nuit. Qui sont restés cachés, donc Chendralar, c'est pas vraiment le nom. En fait, c'est le nom, bien sûr, des habitants d'Eldretalas. mais à la base, c'est juste un terme pour dire ceux qui étaient cachés. C'est eux-mêmes qui vont trouver ce nom là. Donc, peut-être qu'il s'appelait déjà Chendralar avant, parce que on est sur une ville qui est située en bordure vraiment en, en périphérie de l'empire Cal d'Oreille, hein, près, de, près euh, de Zulfarak et autres. Donc, on est plutôt sur les bordures. Mais peut-être que, tout, enfin, sur le papier, en tout cas, Shendralar, c'était le nom qu'ils se sont donnés a posteriori. Mais si un jour, ils disent qu'ils s'appelaient déjà Shendralar avant, ce ne euh, sera pas forcément déconnant. Donc on va avoir euh, donc cette nouvelle dépendance qui va se faire et le pouvoir d'Imoltar va permettre aux elfes de la nuit de survivre, de pouvoir récupérer, de pouvoir se revigorer. Cette soif va devenir de plus en plus dévorante. La quantité de magie nécessaire par individu va augmenter de manière euh, exponentielle, ce qui fait que chaque individu d'Eldretalas va avoir besoin d'encore plus de magie issue d'Imoltar. Le problème c'est qu'Imoltar c'est qu'un démon, alors c'est un démon extrêmement puissant, euh, pas non plus au niveau d'Archimonde haute, mais c'est quand même un démon assez euh, puissant. Et malheureusement sa quantité même s'il a beaucoup beaucoup beaucoup de magie pour une population entière d'elfes de la nuit et eh bien à un moment donné ça suffit plus donc il va y avoir un problème de surpopulation qui va entraîner une, une famine hein, véritablement une famine mais une famine de, de type magique donc c'est le problème c'est ce qui fait que tout simplement on va revenir sur une nouvelle dépression de la population des, des dretalas puisque et eh bien ce nouveau manque va semer le doute et va réaffaiblir tout simplement physiologiquement et le moral des euh, Shendralar qui commencent à de nouveau euh, se, euh, se sentir mal parce que bah, on va commencer à rationner l'énergie euh, d'Imol'tar et même bah, bien à certains moments euh, ça va pas, ça va plus suffire même euh, la magie d'Imol'tar se, se, se raréfie et euh, ça sèche donc il faut continuer à pouvoir euh, drainer tout simplement le démon. Et c'est ce qui va amener tout simplement à une remise en question et un doute. Dès que ça se passe mal, dès qu'il y a une crise un petit peu, il peut y avoir des remises en question de certaines choses. Et la lente conversion des eh bien, va amener tout simplement à créer un petit peu deux camps. Celui qui reste fidèle à Torseldrin, hein, donc les bien-nés, Enfin, pas que des bien-nés d'ailleurs, mais la plupart sont des bah, sont les partisans de Torseldrin, tout simplement, des, du cadre dirigeant, et de l'autre côté on va avoir une population qui est à la fois de bien-nés, hein, donc à la fois des nobles, mais également la population qui crève de faim, et qui commence à se poser des questions sur euh, les, véritables, les véritables motivations de Torseldrin. Torseldrin va trouver une solution à ce double problème, il va tout simplement faire assassiner une très grande partie de son peuple. Il va commencer tout d'abord Puisqu'il y a un problème de surpopulation, eh bien il va faire des choix très sélectifs sur sa population. Il considère que les non-nobles sont beaucoup moins essentiels hein, tout simplement à la survie de la ville. Et il va commencer à assassiner tout simplement la population qui n'a que très peu de moyens et qui n'est pas noble, qui n'est pas de sang noble. Donc il va y avoir justement cette sélection horrible, cette sélection absolument horrible qui vise à réduire la surpopulation. Le problème en plus de ça, c'est que derrière, il va commencer aussi à attaquer les, les nobles qui sont... Hein, c'est d'une pierre de coup, hein, à la fois, il y a un problème de surpopulation, bah, tous ceux qui remettent en, en doute le régime, on va les détruire. Donc, c'est aussi pour ça qu'à Eldretalas, vous allez croiser énormément de spectres, énormément de fantômes, puisque ce sont tout simplement les, po les populations assassinées euh, par Torseldrin et ses nobles qui vont hanter les lieux et qui ne trouveront jamais vraiment le repos. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'Edretalas va se vider petit à petit, et c'est pas parce que la population bouge, non, non, c'est que la plupart des habitants sont assassinés, sont tués, et sacrifiés sur l'autel de la survie de quelques-uns. De quelques et au départ, bon, bah c'était un petit sacrifice pour la survie du plus grand nombre, mais petit à petit, ça devient le sacrifice du plus grand nombre pour une petite minorité. Bon, une grande minorité, mais une minorité quand même. Donc... Cette purge, hein, c'est littéralement une purge qui va se faire petit à petit, va amener bien sûr des troubles d'ordre public qui seront matés qui permettront à la surpopulation de ne plus être un problème. Et Eldretalas, qui était une grande métropole et de la nuit, se vide. La ville est trop grande par rapport à, ce euh, par rapport à son nombre d'habitants. Et c'est aussi pour ça que vous allez voir en fait la ville. Qui va être ces périphéries qui vont être abandonnées et qui vont être laissées là en tant que vestiges d'un ancien temps. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, eh bien ces villes, parce qu'il y a quand même un pouvoir qui, ce sont des. des cette ville a été bercée de magie, hein, c'est un berceau de magie arcanique, donc forcément ça va attirer plusieurs types d'individus. Notamment des satyres qui vont euh, eh bien, fuir certains conflits et qui vont être attirés par la magie démoniaque d'Imoltar, mais également par la magie arcanique des lieux, hein, c'est comme des, des insectes attirés par, le no par une lumière dans le noir. Et de l'autre côté, vous avez également les ogres, des ogres hein, de Dire Maul, hein, les ogres de Ashtrip qui vont tout simplement être des rescapés, des réfugiés et des exilés suite à la deuxième guerre perdue de la Horde et eh bien certains vont traverser l'océan euh, certains étaient déjà d'ailleurs sur les îles brisées hein, dans le clan Twilight Hammer et euh, Storm River donc le clan Tisfoudre et euh, Marteau du Crépuscule qui euh, bah, quittent qui font défection et qui vont rejoindre Kalimdor et vont se baser ici, c'est pour ça que vous avez une grande population d'ogres à Kalimdor et certains vont habiter tout simplement à Eldrethalas ce qu'on appellera et c'est eux qui vont donner ce nom de Ashtrip Dire Maul mais au final et eh bien ils sont à l'extérieur et dans l'intérieur dans le noyau et eh bien il est toujours protégé par la magie elfe de la Nuit et c'est pour ça et eh bien que vous avez à la fois des Ogres et des Elfes de la Nuit et des Satyres qui sont tout simplement dans la ville la faction de Torseldrin sera massacrée des milliers d'années plus tard euh, donc tout simplement pendant les événements de World of Warcraft Vanilla donc le début de World of Warcraft les... ce sera d'ailleurs Canoniquement, il a été statué à Chronicles que c'était la Horde qui avait débarrassé les lieux des Ogres, mais également des Elfes de la Nuit qui euh, continuaient à drainer Imoltar. Et à la fin d'ailleurs, eh Imoltar commencera de plus en plus à se libérer. Hein. Il y a de moins en moins d'Arcanistes pour le contrôler. Et du coup, il va réussir à se libérer, mais la Horde arrivera à vaincre Imoltar. Alors le petit, le petit souci, je trouve un petit peu triste, c'est qu'Imoltar ne fera plus de réapparition, notamment à Légion, on aurait pu voir un grand démon. Eh bien, pas du tout, il, euh, il sera... Il sera oublié, malheureusement, Imoltar, on aurait pu le revoir à Légion, ça aurait pu donner un boss quelconque dans un raid ou tout simplement dans un des domaines de, f... enfin, un domaine de, de classe, mais ça ne sera pas fait. Au final, donc comme on l'a dit, c'est l'ordre qui met fin à la tyrannie de Torcelrin en le tuant, et c'est l'archimage Mordent Evershade, Evershade, Evershade, ou Evershade, Evershade je crois, qui va tout simplement eh bien, devenir le grand représentant officiel des Chandra'lar, des bien-nés d'Eldrethalas. Et au final c'est lui qui va mener son peuple, son peuple hors de la ville et qui va commencer un exil pour essayer de trouver des remèdes à leur euh, soif de magie, parce que bah, maintenant qu'Imoltar a été détruit, bah, ils, sont, ils sont de nouveau, sont de nouveau euh, on va dire, à la case départ, revenus à la case départ, donc ils vont avoir besoin d'aide. Et au final, eh bien euh, notre cher. Donc c'était Evenshade, pas Evershade. Mordent, euh, donc Evenshade va tout simplement eh bien, aller à Darnassus, l'endroit maintenant qu'il est. Il visite et qu'il voyage un petit peu à travers le monde, ça va durer à peu près tout Burning Crusade et le début de Warcraft II en termes d'époque, donc un peu moins de deux ans. Il va, et eh bien, avoir vent hein, de l'existence des elfes de la nuit à Darnassus, donc à Teldrassil, qu'il appelle le jeune arbre. D'ailleurs, c'est drôle parce que on on aurait tendance à l'oublier que Tel n'a que une dizaine d'années et que du coup, et eh bien, Morden quand il arrive là-bas, il dit oh, "Salut à vous, habitants du jeune arbre." C'est drôle. En tant que c'est assez drôle parce que pour la plupart des joueurs, c'est une ville très très vieille d'Arnasus et tout, bah pas tant que ça en fait. Et au final, eh bien ça c'est des quêtes qui vont arriver à Watcher's King, à la fin de Watcher's King pendant les, les périodes de, la, de le patch de la citadelle de la couronne de glace qui était là en fait pour faire s'agir de, de petites quêtes préparatoires pour cataclysme et qui va tout simplement eh bien amener justement la possibilité de gameplay de jouer mage chez les elfes de la nuit. Et du coup, Mordent, euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il il demande une audience auprès de Tyrande et Malfurion qui s'est éveillé il n'y a pas longtemps, avec, les, les, avec tout simplement les, les incidents du cauchemar d'Emeraude et donc du livre justement sur Malfurion. Mordent va, va agir comme un être mesuré et il veut il désire plus que tout donner un avenir au sien puisque ça fait plus de dix mille ans qu'il souffre que ce soit à cause de la guerre des anciens, que ce soit à cause de leur manque, euh, leur soif de magie, et que ce soit également à cause de Torseldrin. Donc ça fait dix mille ans qu'ils essayent aussi de se retenir, qu'ils continuent à utiliser de la magie, euh, de la magie arcanique et haute, mais ils ont été obligés, ils ont été forcés avec différents moments de disette, ils ont été obligés de faire attention à leur utilisation. Intendri et impressionnés par leur contrôle, Malfurion et Tyrande acceptent leur réintégration au sein de la civilisation Elfe de la Nuit, et là on va avoir quelque chose de très intéressant, une évolution du personnage de Tyrande et une évolution du personnage de Malfurion, ainsi qu'une évolution du personnage de Mordent, même si Mordent bon bah, il est tout nouveau donc forcément on le connaissait pas, mais ce qui est assez intéressant c'est qu'il va y avoir cette rédemption qui est mutuelle, cette volonté de rédemption mutuelle. Mordent et Venshade considèrent qu'en tant que bien-nés, ils ont parfois mis la population euh, normale, on va dire la population non noble, euh, au bas de la société et c'est aliéné une partie de la population. Et ils ont également du sang sur les mains, ils en ont conscience et ils veulent se racheter à ce niveau-là. à l'inverse, Malfurien et Tyrande, si vous avez vu la vidéo sur les elfes et la généalogie sur les elfes, eh bien Malfurien et Tyrande avaient exilé une partie des bien-nés qui composaient la civilisation elfe de la nuit que Malfurien et Tyrande avaient reconstruite après la guerre des anciens à savoir eh bien, les bien-nés de Dasremar. De das Remar, das Remar c'est tout simplement Dasremar Sunstrider ou Dasremar au Soleil qui est l'ancêtre de Keltas et d'Anastarian. Donc au final, ils s'en sont toujours un petit peu voulu euh, de ce qu'ils avaient fait à Dasremar. Et lorsque la troisième guerre, donc Warcraft 3, la deuxième invasion de la Légion Ardente frappe, c'est au final les hauts elfes de Jaina, hein, de Terra mort, qui vont. Servir la vie et défendre le mont Ijal, défendre les elfes de la nuit et défendre la vie sur Azeroth face aux démons. Et cette, euh, cette noble intention des hauts elfes et de Jaina va pas mal impressionner les elfes de la nuit qui vont eh bien, se dire qu'ils ont... Au final, qu'ils avaient peut-être jugé trop vite les elfes, les autres elfes, les hauts elfes. Et au final, c'est d'ailleurs pour ça que dans Frozen Throne, quand Tyrande, Malfurion et Maiev rencontrent Keltas et ses elfes de sang, eh bien elle considère Tyrande que les hauts elfes qui sont, bah, au final, la plupart sont des cousins ou frères, même des elfes de sang, et eh bien ils considèrent qu'au final, ils ont protégé le monde lors de la deuxième invasion de la Légion Ardente, ils ont sauvé le monde, et que c'est pour ça, du coup, qu'elle va aider Keltas. Et au final, on voyait c'est déjà cette évolution du personnage à Frozen Throne. Donc on continue dans cette évolution du personnage en disant, bah maintenant, on n'a on a pas pu, on a peut-être été trop heureux à l'époque, parce qu'on avait peur qu'une nouvelle guerre des anciens éclate, lorsque Das Remar voulait continuer d'utiliser les énergies euh, les énergies arcaniques aujourd'hui on sait que on peut trouver un accord, on peut trouver, des, on peut trouver un juste milieu et ce petit regret qu'ils ont eu à l'égard de Das Remar et eh bien ils comptent euh, se faire on va dire pardonner aussi leur propre rédemption en acceptant, en se, en acceptant le défi de réintégrer des bien-nés à savoir les bien-nés d'Eldrethalas, les Shandralla donc c'est une, su une super évolution de personnage pour Tyrande et Malfurion d'ailleurs on va retrouver l'Archimage Mordent à Cataclysme, mais maintenant, euh, notamment avec l'arrivée des Guilnéens et des réfugiés guilnéens à Darnassus, eh bien l'Archimage la, Mordent va avoir un rôle très important, puisqu'il va encadrer les mages humains de Guilnéas, donc les Guilnéens, mais également les démonistes Et oui, parce que comme vous l'avez vu, les bien-nés euh, d'Eldretalas, hein, les Chendralars, eh bien ils ont tout simplement aussi utilisé de l'énergie un petit peu démoniaque, et donc eh bien, c'était aussi pour ça que j'avais fait le rappel en mode bah, des fois la, la frontière entre euh, magie arcanique, magie démoniaque est très très fine. Et là, à ce niveau-là, l'archimage Mordent, il sait un petit peu comment ça se passe. Et donc c'est pour ça qu'il est un petit peu le maître des maîtres des démonistes et des maîtres des mages. Donc ça c'est intéressant. Et il est vraiment une sorte de Nelson Mandela. Il reçoit énormément de de, de, on va dire de blâme et de crainte de la part de la population et de le feu de la nuit standard et à ce niveau-là il va essayer de conseiller ses bien-nés, ses, ses, ses, les siens, il va essayer de les tempérer, de les cadrer parce que certains, bah, ils commencent à y avoir des luttes, en fait, intestines, une espèce de mini guerre civile qui part entre la population Elfe de la Nuit qui est restée pendant 10 000 ans auprès de tyrans des malfurions et qui ont évolué dans leur manière de faire et de penser face à une population qui est restée un petit peu dans ses manières de, de, de sa manière de faire d'il y a 10 000 ans. Et qui a créé, qui a euh, amené tout simplement les démons sur Azeroth. Donc il y a vraiment, malgré que Tyrande et Malfurion les intègrent, l'intégration reste difficile et délicate. Et c'est un problème que Morden doit également gérer. Ce qui est intéressant euh, aussi, puisque je le rappelle, il va y avoir, on, va, on va y revenir juste après, mais il y a un grand parallèle entre les Chendralars et les Elfes de Sang. J'y reviendrai, parce qu'il ne faut pas oublier, mais les Mages de Sang, Elfes de Sang de Warcraft 3 ce sont des Mages. C'est la frontière, c'est le, le, le chaînon manquant entre Mages et Démonistes. Puisque ce sont des Mages qui vont devoir récupérer un petit peu d'énergie plutôt négative pour essayer justement de continuer à survivre. Donc c'est assez marrant puisque les chaînes Ralar vont revenir là-dessus, enfin vont, vont pas mal s'inspirer de, de, ce, de cette chose-là d'un point de vue narratif, d'un point de vue arc scénaristique, mais j'y reviendrai après. Donc au final, c'est pour ça qu'à Cataclysme, les mages et le feu de la nuit vont devenir jouables. Ce sont tout simplement, c'est un arc qui est excellemment bien amené, qui s'intègre très très bien dans l'épisode de la guerre des anciens qui avait été évoqué dans le manuel de Warcraft 3 mais également dans les livres, les trois livres la trilogie de la guerre des anciens. Donc à ce niveau là, c'est vraiment bon, surtout quand on sait que c'est du Vanilla. Pour du Vanilla, hein, la plupart des quêtes sont euh, assez bateaux et autres il y a bien sûr bah, les quêtes d'Onyxia qui est vachement intéressante, on a des arcs qui peuvent être, euh, qui peuvent être, qui très bon notamment les quêtes réprouvées de vanilla sont assez intéressantes bon il y, y a de la merde en dedans mais globalement l'arc on va dire est assez assez sympa et eh bien pour le coup c'est l'un des plus enfin c'est l'un des meilleurs arcs de vanilla on va pas se mentir les chendralar et eldretalas c'est très très très intéressant ils s'intègrent extrêmement bien comme je l'ai dit c'est pas pour rien aussi qu'on revient dessus à Wotelka, c'est pour préparer l'arrivée des mages elfes de la nuit jouables c'est aussi, c'est exactement ce même genre de quête préparatoire qui avait été faite pour les Martialais, les Torren paladins. j'ai fait une vidéo dessus, donc c'était un petit peu, bah côté Alliance on avait ces quêtes là pour intégrer les Shandralars, côté Horde on avait les quêtes pour intégrer les Martialais. Donc la plupart des bien-nés euh, sont, euh, donc la plupart des, des magiciens Elfes de la Nuit, la plupart des mages Elfes de la Nuit sont tout simplement des Chendralars. après les Chendralar vont apporter, comme on l'a vu avec Mordent, tout simplement apporter un petit peu leur savoir et vont former une nouvelle génération de mages Elfes de la Nuit, mais évidemment quasiment l'essentiel de ces mages, sont des bien-nés, sont des, an des anciens bien-nés, hein, des Chendralars. Et du coup, comme je le disais d'un point de vue méta, pour résumer, l'arc des Chendralars est une récupération de l'arc des Elfes de Sang de Frozen Throne. On revient sur les mêmes, euh, les mêmes, les mêmes arcs, hein. au final, euh, Torseldrin, c'est un petit peu un Das Remar, quelqu'un qui euh, a voulu trouver, qui a voulu continuer à vivre malgré l'exil, bon là c'est un exil N'a pas été consenti avec Tyrande et Malfurion, on est plutôt sur un exil forcé avec une. Ils se sont retrouvés isolés du monde, mais ils ont dû survivre à leur soif de magie. Donc, ça, bien sûr, la soif de magie et l'addiction à la magie, c'est une thématique très très liée aux elfes, et surtout les elfes de sang. Et donc, c'est vachement intéressant de voir que les arcs des Chandralars reprennent vraiment cette, ce dispositif, ce, ce scénario, je dirais, qui avait été entamé à Frozen Throne. Donc on a tout simplement des elfes de la nuit corrompus, des arcanistes elfes de la nuit qui sont isolés du monde et qui doivent survivre avec leurs propres moyens. Et d'ailleurs le petit clin d'œil d'ailleurs aux elfes de sang, c'est qu'à Vanir, est donc c'est toujours dispo à Cataclysme parce que le donjon n'a quasiment pas changé, et donc vous avez encore des, des, des, des vieilleries, je dirais, par rapport au lore actuel. Par exemple le fait que bah, il est dit que les satires bossent pour la Légion Ardente. Alors qu'à Cataclysme, bah il y a eu. Euh... Une avancée, c'est que... Ah non, non, en fait, ils bossent pour les dieux très anciens. Mais du coup, il y a toujours ça dans le, dans le codex. Et vous avez une elfe de sang dans le côté full démoniaque. Parce que la Vanilla, eh bien, on voyait, les elfes de sang étaient tous sur Draenor quasiment. Sauf certains. Draenor, hein, je rappelle, c'est l'Outre-Terre. Et euh, certains, du coup, eh bien, euh, étaient en Kalimdor pour essayer justement de revenir sur des, des anciennes reliques euh, aux elfes de la nuit. Pour pouvoir justement étancher leur soif de magie. Et d'ailleurs, elle, eh bien l'image des, des elfes de sang de Warcraft 3 et eh bien elle essaye de drainer des démons pour pouvoir calmer sa soif de magie et trouver un remède à la soif de magie du côté de, euh, de façon du drainage de démons tout simplement donc ce qui est assez d'ailleurs drôle et très ironique alors drôle drôle, drôle, un peu triste hein, mais drôle et ironique c'est que euh, au final les Shandralar ont un arc qui s'est inspiré des elfes de sang et au final l'arc des Shandralar va inspirer un traitement qui va être fait à Burning Crusade, tout simplement le traitement des elfes de sang, ainsi que le traitement d'Illidan et Keltas à Burning Crusade, qui sont rendus fous par l'énergie démoniaque, démoniaque et deviennent des tyrans comme Torseldry n'a pu l'être. Le problème, ça marche très bien pour les Shandralar parce qu'au bah, final on vous le pose direct, on vous dit bah, ce personnage là euh, bah, c'est une pupute et euh, il petit à petit euh en plus l'utilisation démoniaque va bah, rien arranger, c'est devenir un gros con, il va assassiner une partie de son peuple et tout, c'est un gros con. Ok, ça marche très bien pour les Dralar. Le problème, sachant que les bien-nés on vous a souvent présenté que c'était des gros cons, mais là ça marche pas pour Keltas et Illidan, pour différentes raisons, allez voir la vidéo sur Burning Crusade. Mais le problème c'est qu'Illidan bah, ça fait 10 000 ans que lui aussi euh, bah, c'est une sorte... Alors, C'est pas un bien-né parce que c'est pas un noble Illidan, mais au final bah, il fonctionne comme les bien-nés. Il a cette soif de magie, il récupère à fond la magie et ça fait 10 000 ans qu'il en fait. Quand il s'est libéré et a, il a continué, ça l'a pas rendu fou pour autant. Donc quand on le retrouve à Burning Crusade et que c'est devenu un gros tyran, un gros con, et qu'on t'explique te, on que oui, c'est devenu un gros con à cause des énergies démoniaques. Et ça fait 10 000 ans. Pourquoi il était pas con avant oh. <rire> oh. <rire> oh, les énergies démoniaques, vous savez. <rire> Parfois ça met un peu plus de temps. Et pareil pour Keltas. Keltas à Warcraft 3 Frozen Throne, il a déjà commencé à ponctionner des énergies d'êtres vivants et autres, il a déjà commencé à faire du drain de mana sur pas mal de monde, ensuite il apprend grâce à Elidan à drainer les démons, on, les voit, on le voit toujours fidèle à Elidan, et on le voit pas forcément être un gros con qui va menacer une partie de son peuple. Donc au contraire, c'est plutôt la survie de son peuple qui est son leitmotiv à Warcraft III. Donc c'est un peu le problème, c'est que ça aura peut-être un effet, un négatif, c'est que ça a très mal inspiré Burning Crusade. Et y a un... Mais bon, ça c'est pas, pas, pas la faute de, des là pour le coup Et de l'arc des là Par contre, l'arc des c'est même si bien sûr c'est un sujet extrêmement intéressant J'espère qu'il vous intéresse dans la vidéo euh, Il n'est pas non plus euh, absent Il n'y a pas non plus, on va dire, une absence d'incohérence euh, Même si c'est très qualitatif Encore une fois, je le rappelle pour du Vanilla, c'est vraiment très très bon Il n'est pas dépourvu d'incohérence ou d'erreur La plus grosse erreur étant la présence abondante d'anciens de tréans, l'ancien là, c'est un ancien du savoir. Ces hommes-arbres, ces espèces gigantesques comme arbre, et les tréans qui sont un peu plus petits. Eh bien, la présence de ces tréans en tant que gardes de la ville avant la guerre des anciens, et qu il est dit que pendant la guerre des anciens, ils vont protéger aussi la ville contre les démons, et euh, ils vont devenir petit à petit corrompus à cause des énergies démoniaques d'Imoltar. Bah, le problème, c'est que c'est un anachronisme. Et oui, à Vanilla, il fallait mettre des trucs elfes de la nuit, et les bâtiments elfes de la nuit qu'on connaît, c'est quoi bah, C'est des arbres. Sauf que c'était spécifiquement dit dans la Guerre des Anciens, dans le manuel de Warcraft 3 et après, qu'en fait, bah... Malfurion, c'est justement lui qui va amener cette... Les Anciens existaient déjà avant, mais ils n'étaient pas incorporés à la, à la civilisation elfe de la nuit, en tout cas très peu, de manière marginale. Alors je veux bien ce soit loin de Zinashare, donc peut-être que les pratiques sont un peu différentes, mais Malfurion est censé être le premier... À... le druide, le mec qui est le premier à faire venir les arbres, et justement, tyrande des Malfurion vont trouver... vont trouver un moyen pour étancher la soif de magie, etc., en prenant un peu de magie arcanique, les puits de lune, mais surtout avec la magie druidique, la magie de la vie. Et donc, bah, les deux ensemble, ça fusionne, ça fait la civilisation Elfe de la Nuit, telle que Malfion et Tyrande l'ont rebâti. Donc, des anciens, avant la guerre des anciens, qui sont des gardes d'Eldrethalas, bah, ça ne marche pas. C'est un anachronisme, en fait. Donc, ça, c'est un gros souci. Bon, c'est un détail, hein. bien sûr, ça reste un détail, mais c'est quand même un souci. C'est... C est, c est, je sais pas, c'est comme, si euh, comme si vous mettiez des chamans euh, orques partout pendant la deuxième guerre. Ah non, les chamans sont censés être devenus euh, des démonistes, donc tu mets pas des chamans partout. C'est un anachronisme. Bah, c'est le même délire ici. Ou des cristaux verts à, à Silvermoon, hein, à l'une d'argent pour les hauts elfes. C'est un anachronisme aussi, une, bon, une grosse erreur. Du coup, l'autre erreur qui n'est pas forcément euh, due à, aux Shendralar directement, contrairement eh Bien, c'est assez, assez ancien et assez tréant. On a une autre erreur qui vient du livre Cœur de loup, j'y reviendrai juste après. Cœur de loup, c'est tout simplement un livre qui, si vous avez vu la vidéo sur Cataclysme, vous le savez, c'est tout simplement la vidéo qui va amener un petit peu le lien entre Varian et les Guilnéens, entre Varian et Gengremen, donc Gengristet, le roi de Guilnéas, et il va également traiter de l'intégration des Dra'lar dans la société Elfe de la Nuit. Et le petit bémol, c'est que dans ce livre, il y a un arc du bouquin qui est tout simplement sur une enquête puisqu'il y a des bien-nés qui sont assassinés, donc Deschenrala assassinés, et c'est Maiev qui mène l'enquête, et en fait à la fin on découvre, Jarod, son propre Ferrer, hein, découvre que Maiev est la responsable des meurtres des bien-nés. Tout simplement l'idée c'est que bah, après avoir traqué Lidane, quand elle voit qu'il y a des bien-nés qui rejoignent la civilisation de la nuit, eh bien, elle se charge de les anéantir parce que pour elle bah, c'est de la saloperie. Et ça... Ce qui est très drôle c'est que d'ailleurs, euh, alors je vais, je vais y revenir juste après, mais... Euh, donc l'intégration des bien-nés l'a rendu euh, complètement fou et on est donc... Euh, ça, en fait, à la base, ça devait être un arc qui devait préparer à l'arrivée de Mayev en tant que méchant à Cataclysme. Ça devait donc préalablement être un méchant pour Cataclysme sur lequel on aurait tapé car elle avait été rendue folle par l'intégration des bien-nés. Coucou Cataclysme Vous vous rappelez un fou, euh, un, un ancien chef d'une faction qui devient fou parce que cette faction-là intègre une partie de ses anciens ennemis qui se retourne, donc qui fait qu'elle pète un plomb et elle retourne contre sa faction, ça vous dit rien ça, Burning Crusade Zul'jin Hein Vous imaginez une cinématique avec Maiev, le sang des bien-nés, imaginez le patch. d'oreille Blood ou un truc comme ça, le sang des bien-nés. Et là, il y a Maiev qui dit, euh, moi l'Alliance, comment ça Les bien-nés qui combattent maintenant aux côtés de l'Alliance Bah moi l'Alliance, je lui crache dessus Imaginez un patch comme ça, et eh bien on l'a échappé, heureusement on y, a, on y a échappé. Et ce qui est très drôle, c'est que d'ailleurs, et eh bien... Cet arc-là sera abandonné, donc je l'ai dit, vient du livre Coeur de loup, et il sera abandonné avec, tout simplement, euh, heureusement, hein, il a été euh, il a été écarté. Mais le truc, c'est que du coup, c'est très drôle, parce que dans Heroes of the Storm, qui, je le rappelle, les phrases qu'il y a dans Heroes of the Storm sont validées par les développeurs d'OWO, et de toute façon, la plupart des développeurs d'Heroes of Storm sont des anciens qui ont bossé sur WoW et War 3, et War 2 même, mais du coup c'est très drôle parce que vous avez une voice line de Maiev, hein, quand vous cliquez plein de fois dessus, où elle dit « J'ai donc assassiné quelques bien-nés, oui, j'ai essayé de tuer Malfurion et j'ai fui Darnassus en tant que fugitif recherché. » Mais bon, vous pouvez pas laisser tomber et passer à autre chose, tous les autres l'ont fait. <rire> parce qu'elle va même tenté de tuer Malfurion. Mais cet arc, heureusement pour nous, il a été oublié, mais au final, c'est celui-là qui va amener à euh, Cordana euh, Gangrochant, hein, euh, Cordana Felsong de Légion. Et en fait on aurait pu imaginer que ce serait... Ça aurait pu être Maiev, en fait, ça. Mais en fait, il y a de grandes chances que c'était un arc préparatoire pour Maiev et que finalement, ils ont mis une gardienne, un des noms random de la gardienne de Warcraft 3, Cordana Felsong, pour cet arc-là. Et du coup, Maiev s'oppose à une de ses gardiennes. Finalement... Eh bien, je... malgré que je viens de mettre un grand coup de fusil dans Cœur de loup, Cœur de loup est un excellent bouquin malgré tout, il y, a des... il y a des petits trucs qui parfois mérissent le poil, mais en dehors de ça, globalement, Cœur de loup est quand même un bon bouquin que je vous conseille. C'est Richard Ragnac qui s'en est occupé, alors il n'a pas fait que des bons bouquins, Moi, personnellement c'est mon auteur préféré pour ce qui est de Warcraft. Et euh, malgré ce douteux prémisse scénaristique d'un d'un transfert, on va dire, méchant de Maïev, et eh bien qui sera, je le rappelle, passé sous silence comme je viens de l'indiquer, ça reste un excellent bouquin qui traite de l'intégration assez difficile des Shandralar dans la Société de la Nuit, comme je l'ai dit aussi, qui parle des Gilnéens, des relations entre Guilnéas et Azeroth, le royaume d'Azeroth, donc entre Greymane et Varian, l'acceptation de Varian, son traitement, son lien aussi avec son propre fils Anduin, on voit un petit peu comment Malfurion et Tyrande agissent, et on y voit également dans ce bouquin, le FC Garrosh, sous son meilleur jour, à savoir, hein, la plupart des gens pensent que Garrosh a changé à, à Mistoffordaria, lisez ce bouquin, vous verrez que Garrosh était une petite salope hein, dans le cœur de l'eau, <rire> puisque eh bien, tout simplement, il euh, réduit en esclavage les maniators de Worcester's King, il, les, il menace les, les, de tuer les bébés pour forcer les parents à combattre pour la horde, et il va euh, eh bien, pratiquer ce genre d'exaction de, de, contre les elfes de la nuit. Petit rappel aussi, j'ai fait une vidéo sur Garrosh hein, où je débunk certaines idées reçues. Maintenant, l'arc des Chendralars, comme je l'ai dit, est plutôt intéressant. Il, il plaira tellement aux développeurs, hein, aux scénaristes, que euh, l'arc des Chendralars sera repris à Légion. Tellement efficace qu'on va récupérer quasiment toutes les sens. Hein. Une civilisation d'elfes de la nuit bien née, qui a été isolée euh, de, euh, du reste de la civilisation elfe de la nuit, qui se retrouve en autarcie, qui a besoin d'une source de magie pour pouvoir survivre et ne pas mourir avec malgré tout une addiction à la magie et à leur nouvelle source de magie avec une élite qui euh, commence à faire une ségrégation au niveau social où on dégage une partie de la population on sacrifie une partie de la population pour faire survivre les nobles c'est tout simplement mesdames et messieurs l'arc de suramar et oui une autre cité une autre métropole elfe de la nuit on en reparlera dans la, dans la future vidéo d'extension sur légion mais on en reparlera plus, plus en détail mais voilà je le rappelle Israël apparaît un petit peu comme une Mordent Evenshade qui lutte contre un euh, Torseldrin, donc Elisande, et euh, leur soif de magie, avec des Elfes de la Nuit cachés dans une bubule euh, face à la Légion. Tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, hein, ça me dit quelque chose, évidemment. Alors c'est d'ailleurs très drôle parce qu'on va revenir là-dessus, puisqu'il y a un gros souci lié... Euh, les Shandralars posent un énorme souci pour Légion, c'est que contrairement aux Shandralars qui sont également des Elfes de la Nuit, et qui vont accepter, euh, qui vont vouloir réintégrer la civilisation Elfe de la Nuit, et qui seront accueillis à bras ouverts par Tyrande des Malfurions, en tout cas quand je dis bras ouverts, il y, y a clairement Tyrande des Malfurions, et on pose des conditions assez énormes hein, aux Shendralar, clairement les Shandralar doivent vont être très encadrés. il va pas falloir sortir de la ligne, il va pas falloir sortir de la petite zone, mais au final les Shendralar sont réintégrés. Donc... Il y a un gros, gros, gros revirement à 180 degrés scénaristique concernant Tyrande. Comme vous le voyez, Arcanistalistra, I remember where your order stood in the War of the Chain. Donc, je me rappelle de comment votre ordre euh, s'est tenu, enfin comment vous êtes comporté à la guerre des Anciens. Comment serons-nous que vous n'allez pas nous trahir et que vous deviendrez la prochaine lisande ou la prochaine Ashara Et le problème, en fait, eh bien, c'est que du coup, Tyrande va avoir un comportement qu'elle a eu à l'égard de das Remar. Donc quasiment 10 000 ans auparavant. On a la Tyrande de la Guerre des Anciens quasiment. Pas la Tyrande qui a aidé Keltas pendant Frozen Throne, pas la Tyrande qui a tout simplement accueilli les Shandralar. C'est comme si Blizzard avait oublié les Shandralar et les Elfes de Sang à Frozen Throne ou les avait tout simplement mis sous la table parce que à mon avis la première idée c'était surtout de mettre une race alliée. Ils ont croisé Elfes du Vide, et des Elfes de Sang qu'on va mettre côté Alliance euh, au lieu de mettre des aux Elfes évidemment. Et du côté euh, du côté horde, on s'est dit bah bon, on va mettre des elfes de la nuit qu'on va mettre du côté horde à savoir les, les suramariens, hein, les habitants de suramar, les elfes, euh, donc les sacres nuits. Mais les sacres-nuits, il faut le rappeler, hein, c'est pas parce qu'il y a marqué sacre nuit que c'est autre chose. Ce sont des elfes. Ce sont des elfes de la nuit, les sacres nuits. C'est juste qu'ils ont un super modèle HD, etc. Mais ce sont des elfes de la nuit. C'est comme si je sais pas moi si euh, les Lightforges, hein, les, les Draenei Sancteforge, on appelait ça les sanctifiés. C'est pas pour autant que ça n'en fait pas des drainées, hein. Il y a un très joli nom, les sacres nuits hein, les Châles d'Oreille, mais ça reste des elfes de la nuit en fait. Et du coup, eh bien c'est complètement incohérent avec le traitement de Tyrande qu'elle avait eu à l'égard des Shendralar. C'est une énorme bouse hein, pour le coup, pour, pour Légion. La manière dont... Alors qu'on soit clair, les... les Nuits, nuits on peut tout simplement les faire rejoindre la Horde pour différentes raisons. Encore une fois, leur proximité avec les elfes de sang, il n'y a pas de problème. Mais le souci c'est que les Shendralar c'est exactement la même problématique. Et ils ont rejoint Tyrande, les a acceptés et au contraire a voulu se faire pardonner une quelque chose qu'elle a considéré comme une erreur par le passé et les a acceptés. Ça aurait pu être totalement le cas avec Talisra. Et le souci c'est que là ça fait passer Tyrande pour une grosse connasse qui ne veut pas accepter et ça la fait passer pour une grande méchante. Et ça c'est pas un problème de Tyrande, hein. c'est un problème des développeurs, des scénaristes, on fait une énorme connerie. Et qu'on soit clair, si l'objectif c'était de mettre les Sacres nuits du côté Horde, il y avait des justifications qui étaient possibles. Je suis pas en train de dire c'est de la merde, niqué, enfin euh, c'est nul à chier, euh, terminé. Il y avait des solutions pour faire ça. On sait qu'il y a des grosses règles, des règles extrêmement restrictives euh, à l'égard de la magie arcanique au sein des ailes de la nuit. Ce qui aurait pu être dit, c'est que tout simplement Talisra n'accepte pas, n'est pas aussi, euh, elle est un peu, elle est plus jeune que Mordent. mais on pourrait évoquer le fait que Talisra n'accepte pas. Les mêmes conditions que Mordent et elle considère que Mordent et les Chandralar sont beaucoup trop tolérants et elle, elle vient de sortir d'une rébellion, elle vient de se rebeller contre Elisande. Elle veut pas troquer Elisande justement pour une... Oh, à l'inverse, on, on inverse le, pro le, le problème. Elle veut pas être... Euh, elle, vient de se, elle vient de faire une révolution, elle a pas envie de, de nouveau de tomber sous un joug qui serait assez oppressif et qui euh, serait trop euh, réglementé pour les siens. Et que du coup elle dit « bah merci Tyrande de l'invitation, hein, mais euh, nous non ». Nous, il euh, bah, y a les Elfes de Sang qui nous proposent de rejoindre la Horde et qui nous disent euh, qu'ils vont au contraire être beaucoup, moins, beaucoup plus permissifs et avec beaucoup moins de réglementation. Nous, bah, je suis désolé, mais on préfère rejoindre les Elfes de Sang avec qui on a euh, pas mal de choses en commun. Là, ça aurait été plus logique et plus cohérent. Alors que faire passer Tyrande pour une connasse, bah, ça marche pas parce qu'il y a les Shendralar, encore une fois. Donc, pour finir sur une note positive et pour revenir un petit peu sur le rôle des Shandralar également après... Euh, cataclysme, et eh bien les Shandralar ne sont pas oubliés puisque euh, lors de Battle for Azeroth on les voit assez importants euh, dans la guerre des épines, c'est-à-dire les événements du pré-patch de Battle for Azeroth et la guerre des épines qui je rappelle sont deux nouvelles gratuites, hein, vous avez euh, une guerre honorable et L.E.J. Ce sont deux nouvelles gratuites que vous pouvez retrouver sur le site euh, de Blizzard, au final et eh bien on voit d'ailleurs que c'est l'un des... Alors y... Sylvanas et Sorfang ont un plan anti-Malfurion et ils ont également au niveau militaire des plans anti-Shendralar parce que les Ralar sont très puissants. Et Alors, ils ne sont pas très nombreux mais ils sont très puissants et du coup il faut les mettre hors-circuit. Donc c'est une des cibles de choix pour euh, les lords. Et au final les Shandralar bah, vont se battre pour justement leur foyer, hein, leur nouveau foyer, euh, à savoir euh, bah, les terres de d'Arnassus, les terres, euh, les terres euh, elfes de la nuit de la civilisation de Tyrande et Malfurion. Et ce qui est assez intéressant c'est que dans la cinématique de la bataille de Lordaeron, donc la cinématique d'intro de Battle for Azeroth, on retrouve des, euh, des, des, des magiciens Elfes de la nuit qui sont des femmes d'ailleurs ici, hein, des chandralars. Et ce qui est très drôle, c'est que je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ce détail. J'avais remarqué, euh, à force de regarder cette thématique, j'ai remarqué un petit détail c'est que ce sont des Sylvanas elfes de la nuit isée. C'est-à-dire qu'on a utilisé le modèle de Sylvanas et on l'a repeint en violet. Ah, ça fait des économies, la CGI ça coûte très cher donc on refait les modèles. Et du coup, je ne sais pas si vous avez déjà fait gaffe, notamment sur le site, c'est encore plus marquant sur le site parce qu'il y a des lumières, on ne voit pas bien, mais c'est pour ça que leurs oreilles sont exactement les mêmes que Sylvanas, alors que celles de la nuit sont censées avoir des, des oreilles différentes. C'est le modèle de Sylvanas, <rire> donc c'est assez drôle. En version dégueulasse, hein, parce qu'ils sont, sont dans le fond, donc on va pas mettre trop de détails. Et pour le coup, les chaînes donc on les voit lors de la bataille de Lordaeron, mais on les reverra également sur le front de guerre de Darkshore, hein, donc de sombre rivage On les reverra également dans la cinématique où Tyrande parle aux elfes de la nuit, aux guildes, en disant on a récupéré Darkshore, etc. Félicitations GG à vous, uh, wellplay. Et ça, et bien ça fait plaisir, et on verra même Mordent présent sur place, donc ça c'est très très cool. Et euh, d'ailleurs, c'est l'une des plus grosses erreurs sur la chaîne en termes de lore, puisque... Quand j'ai vu la, quand j'ai analysé, hein, vous pouvez retrouver la cinématique d'analyse d'ailleurs de Battle for Azeroth, j'avais dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde, pourquoi il y a des elfes de nuage Je ne connaissais pas l'arc des Chanralars et honnêtement c'est un super arc. Excellent arc, comme quoi World of Warcraft peut faire de très bonnes choses en termes d'écriture, et pourtant, ça c'est quelque chose d'assez vieux. C'est vrai qu'on, je dis souvent que ça s'est amélioré avec le temps, hein. en même temps, on partait de très très loin avec euh, Burning Crusade et des... avec Vania, Burning Crusade et Hotelka, on partait de très très loin. Ça pour le coup, c'est un excellent arc, et euh, au final, réutiliser Battle for the World, donc ça fait très plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je, je vous l'avais promis dans, la... dans les différentes vidéos autour de Cataclysme. Ce sera euh, justement le. le... le l'analyse et la critique du livre prélude au Cataclysme qui est quand même extrêmement important pour comprendre Cataclysme. Et derrière, on fera la vidéo spéciale enfin spécial Terra Mort qui fait la jonction entre Cataclysme et Mr. Pandaria et bien sûr on prépare la vidéo sur Mr. Pandaria. J'espère encore une fois que bah, mon amour pour les chaînes ralar et euh, l'attrait pour les chaînes ralar vous aura vous aura plu. C'est encore une fois un arc que je trouve vraiment très intéressant. Merci également à Evan m'a euh, bah, qui a coécrit cette vidéo, bien entendu. N'hésitez pas à suivre ses réseaux sociaux, c'est dans la description, tout ça, tout ça. Moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus dans le Nexus. Et Eldretalas, évidemment. N'hésitez pas à suivre mes propres réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube. N'hésitez pas à liker, un petit, à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à suivre les autres vidéos, tout simplement, euh, lors de la chaîne d'histoire que ce soit Warcraft Diablo Starcraft peut-être que ça vous plaira si vous connaissez pas ah, peut-être que ça peut vous plaire